Bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors je vais vous montrer comment optimiser votre PC Gamer. Alors sans plus attendre, c'est parti Avant de faire les petites manipulations et les différentes techniques, Oh ben, pour optimiser votre PC, il est important de vérifier que votre PC soit bien à jour avec la dernière version de Windows, mais aussi tous les composants de votre PC. On commence avec la première méthode. Pour optimiser son PC, ben, nous allons faire en plusieurs étapes avec Windows, les paramètres graphiques, NVIDIA ou AMD et enfin le Upgrade. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous faire euh, faire des choses dangereuses avec votre PC. Tout d'abord, il faudra créer un point de backup, c'est-à-dire de restauration. Vous allez dans la recherche Windows, qui se trouve en bas à gauche de votre écran. Ici, vous allez dans les paramètres. Et ici, dans la barre de recherche, vous allez marquer, euh, si je ne me trompe pas, créer un point de restauration. c'est marqué ici vous cliquez dessus vous aurez un onglet qui s'affiche avec protection système ici c'est la protection système voyez je sais pas si vous le voyez voilà ici configurer une fois que vous allez sur configurer vous, là, vous allez à ce moment là euh, allouer une partie de votre stockage qui va être utilisé à créer un point de backup et ici, juste là, l'utilisation maximale. Normalement, quand vous avez votre PC, vous l'allumez, il est en bas. Là, vous pouvez voilà, sélectionner ce que vous voulez allouer pour le, stop, le, le backup. Vous pouvez aller entre 5 et 10%. Hein. Le 10%, c'est vraiment le maximum. Alors, Une fois que vous avez fait ceci, vous appuyez sur appliquer. Vous allez sur OK. Et là, vous avez sauvegardé votre PC tel qu'il est. C'est vraiment utile si vous tentez des choses dangereuses. Voilà. Les premières manipulations à faire sur Windows. Alors, la première chose, vous allez aller dans les paramètres. Ensuite, vous voyez, là, vous allez. Paramètres. Ensuite, vous cliquez sur Système ici et ici là système ensuite vous allez tout en bas carrément tout en bas là voilà paramètres graphiques se trouve ici et là vous aurez une nouvelle fonctionnalité où c'est marqué réduisez la latence et améliorer les performances là, vous devez redémarrer votre PC là, là, là. vous vous l'aurez sur désactiver, vous activez et ensuite vous redémarrez votre PC. Alors nous allons continuer toujours avec Windows. Alors beaucoup de logiciels et notifications hein, euh, prennent beaucoup de RAM. Euh, alors nous allons aller dans les systèmes. Ici vous allez dans notifications et actions. Vous désactivez. Voilà, c'est fait, vous avez désactivé tout ce qui est inutile. Ensuite, vous retournez ici sur la petite flèche, pour retourner dans les paramètres. Vous allez dans « Applications » et vous allez aller dans « Démarrage » qui est ici carrément en bas. Et vous allez désactiver toutes les installations ici qui s'ouvrent pendant euh, que vous allumez votre ordinateur. Alors, vous pouvez carrément... Et voilà, vous les activez tous. Comme ça, vous n'avez pas de perte au démarrage. Alors, là, pour terminer avec Windows, alors vous appuyez simultanément sur la touche Windows et les deux touches E R. Et vous avez cette petite fenêtre ici qui s'ouvre. Et vous marquez dans la barre de recherche pourcentage temp pourcentage et vous appuyez sur OK. Et là vous allez voir tous les dossiers crash que votre PC stocke et eh qui vous ralentissent énormément aussi. Alors vous sélectionnez ben, tout et vous les videz. Ce sera tout avec Windows. Pour sélectionner, vous faites clic gauche, vous descendez jusqu'en bas ensuite vous faites clic droit vous allez sur supprimer et vous allez ok et voilà ce sera terminé avec windows alors maintenant la dernière étape hein, nous allons euh, aller dans les paramètres de la carte graphique alors nous allons faire clic droit panneau de configuration nvidia je vous mettrai bien sûr hein, les liens dans la description pour Nvidia et pour AMD. Ensuite vous sélectionnez réglage de la taille et de la position bureau, qui est ici. Voilà. Ensuite ici, juste là, vous sélectionnez Processeur graphique. Vous allez sur Appliquer. normalement l'écran devrait s'éteindre bon, pour vous il s'éteindra deux fois moi je l'avais déjà sélectionné voilà, alors une fois que ça c'est fait nous allons terminer avec les paramètres 3D alors, dans les paramètres 3D vous allez sur régler les paramètres d'image et d'aperçu voilà, vous allez aller ici sur utiliser mes préférences vous allez aller sur vous allez déjà votre curseur sera sur qualité vous allez le descendre sur performance c'est là euh, que nous aurons le plus de différence contrairement à, à qualité ensuite nous allons aller dans gérer les paramètres 3d Ici, gérer les paramètres 3D. Vous cliquez dessus. Vous allez chercher cache d'ombrage. Il est ici. Vous le désactivez. Moi, je l'ai déjà fait. Vous allez après dans filtrage texture. Il est ici. Vous allez ici, je veux dire. Vous allez aller prendre haute performance, vous cliquez dessus, et la mob, le mode faible latence, vous cherchez, voilà, ici, et vous le mettrez en ultra. Et vous, une fois ceci terminé, vous avez fini avec l'optimisation de votre PC. Alors, bien sûr, n'hésitez hein, pas à me dire dans les commentaires euh, euh, combien, de, combien de FPS vous avez euh, en plus, bien sûr, grâce à, à cette optimisation de votre PC Gamer. N'oubliez pas de me le dire. Alors, euh, ben bah voilà, la, la vidéo euh, touche à sa fin. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager le plus possible sur les réseaux sociaux. Et bien sûr de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être averti de mes nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Au revoir.